Bienvenue au pavillon Océan pour 4 jours intenses de débats, de conférences et d'ateliers. Ce pavillon se tient dans le contexte du sommet du G7. L'objectif pour Surfrider Foundation Europe est de mettre au cœur des négociations internationales la préservation et la sauvegarde des océans. Le pavillon Océan, c'est quoi Il s'agit de 4 jours de rencontres entre experts autour de 4 thématiques phares liées à l'océan. Surfrider viendra clôturer le pavillon Océan par la remise d'une déclaration officielle, l'Ocean Call. Aujourd'hui se tenait le premier jour du pavillon océan sur la thématique du sport et du tourisme durable. Des industriels de la glisse, des ONG, des représentants des institutions publiques se sont réunis pour se challenger. Sur quoi Sur la capacité du secteur du sport à être moteur sur les innovations éco-responsables. Le tourisme a été abordé en fin d'après-midi. Comment concilier la préservation du patrimoine naturel et les enjeux du tourisme de demain Telle a été la question qui a été posée aujourd'hui. Pour cela, différents experts ont apporté des solutions innovantes pour répondre aux problématiques environnementales et sanitaires auxquelles elles font face.